L'incre n'est pas assez forte comparé à ma voix Dans tous les cas ça changera rien parce que dans tous les cas je la fous Tu dis la merde sur moi situation cocasse Pas besoin de te maudire sur toi j'envoie les du cocasse dans Cœur y'a des épines dans ma ou la cyprine Baby toi et moi on était si près Faut que j'arrête de citer Mais je peux pas m'en empêcher Il a fallu que tu me butes Du coup je des putes mais chut J'ai déjà tout dit dans Fuck off Donc fuck off Maintenant faut que je coffre Tout se cache J'aimerais le faire rapidement genre double dash mais je crash, je vais ce qui je suis lazy et trash Je vole pas les chattes, parce que je veux les chèques J'investis pas dans les tasses, mais je les casse tout en peter La mort me fait pas peur, si tu veux changer le monde, faut-tu pas peur Je donne rendez-vous, jamais j'arrive à l'heure Si je vais pas t'attendre, moi j'ai des valeurs Fini, j'en ai marre qu'on pour pour Ce que tu m'as fait, j'ai toujours pas avalé Quand le match qui restait sur ses brûlés Je tout sur la musique pour Je comme Je reste focus et nique sa mère tous les blocus De toute façon y'a personne qui me casse Dans ma tête y aura toujours le dreamcast Je suis pas vraiment un héros Comme qui casse Mais t'inquiète ça passe Je genre j'ai confiance en moi Avec un peu de chance Le destin y croit Bientôt je serai roi Peut-être pas, non. ou peut-être pas, je suis meilleur que personne parce que je suis quelqu'un Je peux tout se détruire, je mortifère bah. Toujours froid dans mes paroles comme un vent À bah. l'espace face aux inconnus sauf avant-hier hey. Je suis mon propre God comme un J'reste reste focus et nique sa mère, tous les blocus F façon il personne hey, qui me casse hey. Dans ma tête il y aura toujours le Dreamcast Je suis pas vraiment un héros comme qui casse non. Mais t'inquiète ça passe Genre j'ai confiance en moi avec un peu de chance Le destin y croit Bientôt je serai roi ah ouais. Ou peut-être pas, yeah. ou peut-être pas yeah.